Bonjour, aujourd'hui, on travaille les abdominaux du bas, troisième exercice. Toutes les deux, on attrape avec ma fille Marine nos chevilles. Elle tient bien mes chevilles, je tiens aussi les siennes. Elle a toujours menton poitrine. Et quand je vais pousser ses pieds vers le bas, elle regarde ses pieds. Donc, plus ou moins, si c'est facile ou pas, je pousse. Si je vois que c'est trop dur, au contraire, je viens récupérer. Et on travaille bien à dos du bas. Attention, de bien remonter la tête pour regarder ses pieds. On peut la descendre après, la tête, quand on a les pieds en haut. Et après, regardez quand on descend. Voilà. Pour toujours avoir les pieds en visuel pour ne pas se faire mal au dos. Comme c'est dur, on va jusqu'à 10. On décontracte. Et on refait une deuxième série encore. Jusqu'à 10. Un. Deux, c'est si vraiment, c'est facile. Je pousse, je peux même aller sur les côtés. Elle se tient bien à mes chevilles, elle sait. ou devant toujours. Abdominaux du bas. Merci.